Julie elle dort on va la laisser dormir parce qu'elle est encore trop petite pour faire la la, oh, la chasse aux oeufs allez oh euh, il fait beau donc je vais aller voir euh, Juliette et Alex on va commencer par Alex bonjour Alex mmh. ça va oui oh, T'es prêt pour faire la chasse aux, la chasse aux œufs Parce qu'aujourd'hui, c'est lundi. C'est euh, dimanche Pâques. Mmh. Et demain, bah c'est lundi Pâques. Bah si Bah non. Mais si, on est dimanche. On est dimanche Bah oui. Attends. Je te pique un truc, de secondes. Attends, je te le pique. Ah ouais oui. On est dimanche, donc c'est Pâques. Tu me ah. le rends, s'il te plaît. Voilà. Merci. Je vais réveiller ta soeur. Tu peux aller prendre le petit déjeuner, hein. Et tu sors pas dehors. Parce que le, le lapin n'a peut-être pas été encore bien passé. Ça va, euh, oui. Juliette Je suis sûre que le lapin est passé devant la maison de lapin. Ah bon Tu penses ouais. Ça nous, la maison lapin Euh. Oh, oh, ça, va alors. Attends. Je <rire> suis sûre que la maison... Pour <rire> rigoler un peu. Euh, bah viens, on va aller faire la chasse aux oeufs. On va d'abord prendre euh, le petit déjeuner et puis on ira chercher les oeufs. <rire> <rire> Allez-vous mettre dans la salle à manger. Bip, <rire> bip. Qui veut quoi Euh, orange. Alors <rire> Aujourd'hui, c'est Pâques. Qui veut des pommes pas moi mais tu en veux un qui veut des cupcakes oui <rire> qui veut des pop -cakes moi toi piou piou piou piou oh. euh, ça, s'il te plaît. ça s'il te plaît. piou piou Bon appétit! regalez vous mmh, C'est bon, vous êtes prêts? Non! Parce que. Il y a bâtons lumineux! <rire> ok, je vais prendre la poussette comme ça. Ça va aller mieux. Ah, lumineux! Tiens, là-bas. Viens ici, Alex! Attends, mais j'ai une idée. T'as une idée Y'a, Regarde. Regarde, on va utiliser... Oh, j'ai oublié moi, moi aussi. Attends, je cherche quelque chose. Ah, ouais. mmh. Surtout, tout le monde a pris le détecteur d'œufs. <rire> tout le monde a détecté. Donc, dès qu'il y a quelque chose, dès que vous voyez un bel œuf, vous me le dites. Hein. Mmh. Comme ça. On va par où À euh, Oh non, à gauche, à droite, c'est le vide oh, Ok, dans cette maison, il y a des yeux, c'est sûr Ah, oh, non, regarde là. Oh, mais y Il y a pas un Et si on allait l'ouvrir Oui, Yannick, une... je vois pas moi, euh... -moi Attention Oh Moi, moi j'ai eu... eu quelque chose de joli, dis donc Je vais le prendre Ouais, moi aussi, je l'ai eu On a eu tous le même Oh, il est trop mignon moi j'ai déjà eu. Parce que. Allez. Vous savez, quand j'étais dehors, bah, j'ai pris l'œuf. Allez, venez, on va tous.. On va, on va les poser dans la maison, d'accord Moi je l'ai pris le devant. Euh, euh. Oh pourquoi il y a une voiture Alex. Pourquoi il y a mon Pourquoi il y a un.. Il fait peur. Je vais le ramasser. Non mais euh, bon, il y a bon, s'il fait peur. <rire> oh. Bébé. Moi avoir bébé, moi être bébé, moi être bébé. Hum, hum. Donc, vous les mettez hum. tous dans vos chambres, hein, vos affaires. Bah, moi je les avais déjà ouvert, du coup bah, j'avais déjà ouvert. Mais, maman, je peux me mettre mon trophée. Ouh euh... Allez Juliette, il hein. oui. faut aller le poser. Je vous attends. Mais maman, ton dinosaure bizarre, il est là-bas. Mais non, je l'ai. Il est dans bah, ma non. chambre. Viens voir. Bah, c'est qui C'est qui Il a disparu Maman, il y avait un dinosaur. Donc, comme le carton est ouvert, il est disparu. Je l'avais vu il y a deux secondes. Je dois rester. Mais Maman, ouvre-moi, s'il te Ah, euh, tu sais ouvrir tout seul, quand même. Voilà. Allez, voilà. C'est bon, vous êtes tous là. On prend la poussette let's et let's go. C'est un crayon, c'est un crayon, c'est un crayon. Yes, un et tu fais un poussière. Oh, elle a le droit. Hein, mais finalement. il y a, il y a Et alors C'est pas bien des voitures en plus. On va aller, on va aller dans la voiture, ça sera mieux. Il y a un oeuf. Ici, il y a un neuf. Allez montez tous, s'il vous plaît, les enfants. Non, mais, mais, voilà. Et derrière, les plus grands, les plus petits, les enfants. Tête et pas et nous Oui, un cœur Alex, arrête de jouer avec tes jouets. Alors, où on va trouver un autre. Victez une une chanson. Tête et pas les genoux. Oh regardez ici Oh neuf C'était la voiture Allez, on va tous l'ouvrir. Oh, oh Qu'est-ce que c'est que ça Ah Oh c'est quoi ça C'est un, un mousse, c'est un mousse et on peut frapper Allez-vous remonter oui. miaou, miaou, miaou, miaou. Il y a un œuf là-bas tout devant oh. Ah oui, il y a un œuf Et on peut faire des œufs de pâques si vous oh. voulez. Oh. Qu'est-ce que ça va être Oh <rire> Bah regarde. On pourra chercher tous les autres. <rire> Bien, on va essayer de faire un autre œuf de Pâques. Bien. On se met là. Oh Faire des doubles œufs. Alors, moi, je choisis bleu. Les tâches. Oui. Quelle tâches tu veux, toi Moi, je prends les étoiles. Oui. Et je vais prendre vert. Oui mon Ah bah on a fait pareil. <rire> ah oui c'est rigolo. Euh, allez, on va chercher d'autres œufs. Monte, Alex. J'imagine des hectares d'œufs. Bip, bip. On va aller là-bas. On pas encore arrêter. Y a bien y a un œufs. Ah bon Où Là-bas. À droite ou à gauche À droite. Non, Il à oeuf. gauche, à gauche. Venez ici. Ah oui. C'est mon détecteur machin mal, je crois. Bip Bip oh Alors, Bip. attention, qu'est-ce que c'est Oh Monte pas, monte pas Monte pas Oh, c'est un yopin Bah oui Il est beau, bon, dis donc Tes connaissances, elles étaient débiouquées okay. Oh, maman Maman C'est pour toi Maman, pour toi es pour moi. Oh, t'es gentil, Alex Allez, nous on va chercher les autres. Oeufs. Ah bah gagne, y en a juste devant. Oh. C'est mignon, dis donc tout ça. C'est trop bien, Pakaway. Mon détecteur me dit qu'il faut aller à droite. À droite. Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi à droite Bi Bi Bi Bi on peut aller Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi détecteur? Bi j'en ai Bi détecteur. Ah non, on Bi Bi Bi Bi Bi Bi pouvait pas aller à droite ou je suis trompé bah bon, on a été à droite ah non y'en a un devant, devant au cul au cul bip, bip bip bip bip à droite à droite à droite euh, à gauche à gauche bip bip bip bip, bip. ah oui a... ah, non c'est à droite ça euh, Alex si ah oui mais c'est normal moi je suis pas compliqué attends tu ne veux mon pas avant de le ramasser moi ne le ramasse pas moi oh. c'est moi oh un gros yawa bah ouais il est trop beau Allez, tu remontes. On va tous les trouver, nous on est trop fort Tu penses qu'il y, euh, oui, y en a un pas loin de l'air de jeu Attends, Alexis. Oui, oui, il y en a un. Dans l'air de jeu, je crois. Dedans Garde-toi. Bah il y en a pas. Je vois pas qu'il y en a un dedans, mais il me dit tout près. Attends, on va se garer là. Je la trouve pas mon détecteur mais là un truc là ouais oh, mais non c'est pas ce qu'on cherche mais je pense que c'était bien welcome to Red Bow non ça c'est de pouvoir chanteurs, chérie c'est pas aujourd'hui bien c'est bien Alex on va je pense si qu'il y en, en a la... pas ici donc on va aller voir autre Et part en si fait il a coupé c'était ça en fait il si a coup je pense que c'était ça le truc Quoi je suis montée à l'arbre. Ah. Est-ce que je réussirais à aller là Celui qui ne tente rien à rien. Ah oui. Ouais. Ouais, ouais. c'est dangereux, dis donc. Allez, vous êtes prêts On va aller chercher encore plus. Mon détecteur, il marche pas. Je vais manger. Il y a pile, je crois. Moi il y a pile. On va essayer de passer par là. On n'a pas encore été de ce côté-là Non. C'est quoi y'a et c'est quoi y'a bas? Un centre commercial. Oh, ah oui, si, t'as raison. Allez, boum. Alors, qu'est-ce que c'est? Waouh! Oh, un beau y'a pas. Et bah ben, yeah. oui, c'est yeah. trop beau ça. Yeah. Yeah. Bah ouais. Y'a pas peur. Bah oui. Allez, viens. Là-bas, il y a pas chez lui. Des trucs de la ou des, amis, des oeufs. Dans la maison œuf Non, ouais. pas à mon avis, non. Parce qu'on va pas retrouver chez les gens. Et c'est pas chez quelqu'un peut passer. Il faut apparaître dans les n'importe quoi. Je vais fouiller dans le pour reciter si des trucs de plus. Venez, on va chercher là. Ah, boum! Waf, waf, je suis un petit chien. Oh! Alex! Vous me fâchez là. C'est pas fait exprès. On bah, va y avec que t'as pas fait exprès. Ah, ouais. Arrête de lancer des feux d'artifice. C'est des feux d'artifice. Ah, ouais, bah, c'est pas bien. Ouais, c'est pas bien. Hum... Je que je sais pas, il y en a combien en tout? Il y en a 15. Il y en a 15, tu penses? Oui, où tu sais ça Euh. Sur ma tablette. <rire> Allez, viens, Alex. Combien il y a de oeufs à... Ah Ah Combien il y a de oeufs de Pâques. On ne sait pas parce que il n'y a pas de Pâques à cacher tous les yeux. Et du coup, on ne peut pas tous les compter parce qu'il y a des gens qui y ramassent et du coup bah. On ne peut pas voir tous les yeux. Ok. C'est pas, pas savoir. Pas savoir. Il Ça donne aucune information. Là-bas, on n'a pas été voir. Je c'était si le tunnel. Donc c'est l'autre le... sens qu'on n'a pas été voir. Wow. On n'en pas, a... pas au aujourd'hui. Bah alors, sont où les œufs de Pâques je suis là, il n'y a plus de jeux de pêche. Bah si, il y en a encore. Il y a. Ma... Mon capteur il me dit qu'il y a pas, il y a des trucs. Ou des... Ou des trucs. Il y a... attends, il y a des piles normalement là. Là. Attends. Attends. Attends. Attends. attends. Je trouve. S'il y a des piles. Là. Dans ma poche. Ah oui, il y a des piles. Mon, Mon détecteur pense qu'il y en a. Mon détecteur pense qu'il y en a euh au euh, je sais plus comment il dis, panneau oh au yeah. hier panneau solaire oui on a déjà été mon cœur non bah si on a déjà été au panneau solaire non bah si tu veux on y retourne hein? oui je suis pas là ah je sais je fais demi tour appartement du tout y a vos pas y a vos pas y tout bien à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche à gauche, à gauche je pense que derrière, il y en a tu penses allez, bien, on va chercher où y a-t-il pas nos saules où ils sont là bah non, y a rien, regarde t'as vu, y a rien, mon lapin moi, vu Oh il y a un V, regarde, il y a un œuf Il y a un œuf œuf oh trouvé, un sur 9 Oh tu vois des œufs Un œuf trouvé, un sur neuf quand tu cliques dessus Ah ouais Du coup là-bas il un... y a un cadeau, regarde mon chéri C'est quoi à ton avis Moi j'ai un cadeau en et il y a ramassé je suis Attention. Waouh! Oui, il y a coupé moi aussi, j'ai Connexion. Tout. Connexion. Bon, bah, il n'y a rien ici, regarde mon lapin. Tu penses qu'on a tout trouvé? Mmh, oui. Oui. 2, 3, 4, 5, 6. On a trouvé 6-2. Oui. Mais il doit y avoir 2 yachts de pain. Tu deux, sais, là, on est. On est bientôt lundi, c'est dans 3 heures encore. C'est dans 3 heures, qu'est-ce que je rappelle Je pense qu'il y a 10 mois. Parce qu'il y a 10 places. C'est lundi. Il y a voiture. Là, il commence à se faire tard, il est 20 h Donc, là, tu vois. Ah non. Si, il est 20 heures. Bah il est 6h37 du matin. Euh, après-midi. C'est écrit est 6h44, 45. 46 euh, 50, après-midi. Va voyez, la Non, sur... non, attends, non, ça va quoi, ça ah Alex, tu remontes. Oui C'est quoi, ça Allez, Juliette, tu peux sortir. C'est quoi, ça C'est quoi, quoi, ça Alex, viens ici. Bon oh bah voilà, bah s'il y a d'autres œufs, euh, d'autres oeufs, eh bien on ira les chercher demain, ça vous va Oui. Allez. Bien Juliette. Allez vous coucher maintenant. Enfin, allez jouer dans vos chambres plutôt parce qu'il n'est pas l'heure de dormir. Voilà, dors bien mon chéri. Et toi, tu es ici. Oh Bonne nuit, ma pitchoune. Tu sais, ça sera quoi, ma maison? Plus tard, non, ça sera quoi, mon lapin? Mes... La maison, hein? F, eh <rire> hey, chérie, on n'est pas obligé. Hein Allez, va te coucher. Combien est-il en F ici? On gagne un monsieur qui a. Allez, va dormir. La... Mais j'ai 20 cas, je suis. Va dormir. Un ah, cacher murs. Va dormir. Cœur. Ah, bah, c'est un. Va. Dormir, Alex. Oui. Fais de beaux rêves. Oui. Allez, à mon tour de me coucher. Et demain... Euh, de me coucher, de aller un petit peu m'amuser et tout. Me reposer avec bébé. Et demain, je ferai la suite de la part de Pâques.